Yo, salut à tous ces types J'espère que vous allez à la pêche comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve dans épisode sur Amnesia. Yes. Hashtag intro à la valiverne. Non, plus sérieusement les potos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode de Amnesia: The Dark Descent. C'est le 5 euh, épisode, cinquième épisode, si vous n'avez pas vu le précédent, euh, clique au milieu de l'écran, il s'affiche, euh, pour moi c'est, jusqu'ici c'est le meilleur, c'est le plus drôle, j'ai vraiment adoré le montage, donc voilà, il euh, est de nouveau 2 heures du mat, mais ça va, je suis chaud, je suis chaud, j'ai la patate, et je voulais juste vous préciser un petit truc avant de commencer, c'est que là logiquement, euh, cette vidéo sort mi-août à peu près, et je voulais juste vous dire que je suis parti tout le mois d'août, en fait, en vacances. Et que c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu moins d'activité sur la chaîne. Mais j'ai quand même prévu euh, beaucoup de vidéos en avance qui sont planifiées. Il y en a... On en a tourné 7 ou 8 en avance, donc je pense que c'est correct. Et j'espère que le manque d'activité vous dérangera pas... Enfin, la baisse d'activité vous dérangera pas trop. Voilà, donc, on va continuer tout de suite. On est reparti. Alors, du coup, je suis complètement paumé. Je sais plus tout où on en est. Je sais plus dans quel chapitre on est. Je ne sais plus si j'ai fini le chapitre. J'ai je suis complètement paumé, donc je ne saurais pas vous dire. Mais bon, on va essayer de se démerder. Let's go! Si ce chargement veut bien se terminer. Il est aussi long ce chargement. Ah, nous y voilà. Ok, donc vous vous souvenez, on s'était quitté là, euh, juste après être sorti des égouts, les égouts de l'enfer. Et donc euh, là, j'ai deux choix. Soit je retourne dans la morgue. Oh. Soit je retourne dans la morgue, soit je descends. Donc on va descendre. Hein. On va voir ce qu'il y a en bas. À part de l'obscurité. Ah, oh, c'est quoi ces lags là C'est quoi ces vieux lags là Bon, on va allumer une petite torche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici Rien du tout. Ah si, pardon, pardon, j'ai parlé trop vite. Ah, on a des vieux lacs, j'aime pas du tout ça. Je sais pas si on les voit sur le rec. Agrippa, je dois awake. Le syringe non, non. Pas. Je peux chose, Alexander. Oui. worth on va servir un peu plus de l'amadou, hein, parce qu'on s'en sert pas beaucoup. Donc bon, autant utiliser ce qu'on a. Oh là C'est qui, ce mec Bon, bonjour. Vous allez bien Ah, mais il est vivant Oh non! Oh, même pas en rêve, négro! Next to me. Non, non, non! Please. Non, go fuck yourself! Non, non, non! Oh, moi j'ai pas envie de l'aider, moi! Tous les couilles, il va me casser les couilles! Next to me. Bon, ouais, c'est bien parce que tu le demandes gentiment, hein, culé! Pas intérêt à me casser les couilles, hein! Oui, parce que moi je te baise, hein. C'est lui Agrippa C'est drôle hein? oui, oui, oui, oui, exactement. Oui, tu as pété un câble, dis-moi. Oui, ah, énorme. T'as fait le Bataclan, toi Non Euh, tu fermes ta gueule de secondes Je lis un petit truc. On bloque le chemin, très bien. Niveau santé, on est où On est correct. Par contre, j'ai sûrement fait une connerie. Donc vous savez quoi On va faire demi-tour tout de suite et on va retourner dans la morgue en fait. Parce qu'il y a sûrement des... Ouais, genre un, un truc qui peut nous permettre de continuer en fait dans la morgue. Ah, c'était quoi ça un orbe est nécessaire pour entrer dans le sanctuaire. Ah, donc là il faut que je rassemble le, le fameux orbe. Eh, hey, hé. Hey. Ok. Ah, laboratoire ici. Ok. On va essayer de pas autant galérer que la dernière fois dans les énigmes parce que je pense que vous avez trouvé ça un peu long. Moi aussi. Et encore, j'ai coupé 2 trois trucs au montage. Ah, et, et, Putain, il galère pour monter ces escaliers, c'est pas possible. Du coup, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais à droite du puits, on, on pouvait retourner dans la. Voilà, dans la morgue. Et j'y étais pas allé. Donc, qu'est-ce qu'on a là Hum mmh. Merde. Voilà, on a pris un peu d'huile, qu'est-ce que ça fait ça Ça ne marche pas. J'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. De levier au dernier étage ne fonctionne pas. Il s'agit probablement d'un problème avec les mécanismes. Très bien, donc on est venu là pour rien au final. Donc, il faut régler un mécanisme qui est probablement au sous-sol. On avait dit que là il y avait cul de sac. Et là, ça bouge pas. Ok. On va retourner en bas, vous savez quoi Du coup, vous avez vu, j'ai bien respecté vos 20 minutes sur les derniers épisodes. Hein, mais euh. Euh, ouais, au final, je sais pas si c'est si bien que ça ou si c'est moi qui ai pas bien timé, j'ai sorti les trois vidéos à peu près en même temps. Étant donné qu'elles allaient ensemble, en fait, c'était assez délicat, je savais pas trop quoi faire. Et du coup, euh... euh ouais, c'était enfin, pas ouf. Ça m'avait pas l'air très pratique pour vous, donc je vais voir ce que je vais faire cette fois. <rire> Lui, il veut que je l'emmène avec moi, là, ce truc-là Mais comment tu parles T'as même pas de mâchoire T'as même pas de mâchoire mec oh Ah putain encore une note Bon faut que je la ramène sans truc ouais. Chercher une note écrite par un Johan Weyer, ok. Je te la porterai, petit PD. Je te la porterai. Ah Je suis insensible aux screamers. Je suis insensible aux screamers, désormais je suis une machine. On entend probablement tous les, les bruits des gens qui se sont fait torturer. C'est plutôt agréable d'entendre des gens souffrir, j'aime beaucoup ça. Oui, je suis un malade mental. Bon, On va essayer de trouver ces morceaux d'orbe là. Pour l'instant, je vois pas grand-chose qui ressemble à des orbes. Y a la créature. J'ai cru, en... cru l'entendre. Peut-être qu'il y en a en haut. On va aller voir. What <rire> De la viande. Est-ce que c'est -ce est un mauvais signe ou est-ce que c'est plutôt un bon signe, la viande, à votre avis Je sais pas trop quoi en penser. Ah. Vous l'entendez le bruit de mécanisme, là Ah. Il y a bien un truc à faire avec ça, non <rire> Ça m'étonnerait qu'on mette de la viande là-dedans, mais... Bon, je sais pas trop, mais... Mais je suis prêt à parier qu'il faut péter le mur pour accéder au, au, mé au mécanisme derrière. Taste. Taste Damascus... Ta maison, sont au bout de d'or, y a rien là. C'est chiant parce que quand il parle l'écran il est tout noir. C'est plutôt chiant. Oui si tu veux, j'ai combien de d'amadou, dites-moi 54, oh bah ben on est large hein. On est très très large. Ah je peux pas allumer là hein Ah y'a pas de torche. Faites chier. Par contre j'espère que le mec il est pas dans une des salles là, parce que si j'ouvre et que je me retrouve nez à nez avec lui. pas genre exactement ce qui vient de se passer non hein j'ai eu peur hein. non ils ont juste voulu me faire croire ces enfoirés ah une pomme on va la garder bon pour l'instant euh, je sais pas combien de salles de torture j'ai faites mais il y avait rien dedans il hein. y a rien du tout il a rien rien rien du tout on va avancer, hein. Presbyterium What C'est quoi ce nom Presbyterium. Oh putain, non. En plus, c'est une salle de torture. Oh non, j'ose même pas imaginer ce qu'il faisait dedans. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh. oh mon dieu. Oh putain. T'es où Fils de pute. Y'en a les Ah, il est là-bas. Si seulement je pouvais lui mettre un petit quickscope. Ok. Donc là encore... On... Ah C'est pas la grande porte de tout à l'heure, ça Ça ne bougera pas. Putain, elle est magnifique, cette salle, hein. Là, on sent qu'on approche de la fin du jeu, là. On commence à avoir des petits trucs mystiques et tout. Putain, enculé. Mais il est pas mort, lui Il est pas censé être mort, lui Là, regardez. Oula. Regardez en haut à gauche de l'écran, là. L'épisode précédent où je jouais avec son cadavre, là. Alors, qu'est-ce qu'il fout devant moi Quelqu'un peut m'expliquer J'ai joué avec ton bras et ton corps dans l'épisode précédent. Qu'est-ce que tu fais devant moi Tu dégages tu dégages Tu n'as rien à faire ici Wow What the fuck Putain, tu vas me faire peur voir culé Es-tu là Tu es là Je t'entends... Non, on ne tape pas là. Oh, vous l'avez vu le petit sursaut là. Boum! Allez! Il m'a fait peur ce con. Bon. Il nous oblige à revenir en arrière. Attends, je savais qu'il allait tapé la porte. Quel bâtard. Bon, on n'avance pas là. n'avance pas. Ces remember that oh, the confinement itself works as a preamble to torture and you should pace yourself don't take anyone before they are ready c'est horrible sounds torture dans le sadique ah le sadique c'est dingue on va retourner dans le presbytérium. Hein pourquoi je regarde là, euh, la caméra elle est là en fait. On est parti l'autre là Elle fait un petit sursaut, pourtant je m'y attendais, mais c'est comme dans les films, tu t'y attends et pourtant tu, tu sautes quand même quoi. Bon, c'est bon, il va me laisser cette fois. -là Putain, moi qui croyais qu'il était mort. Euh, gauche, droite, gauche, en face, droite. Allez euh Allez droite Parce qu'il venait de par... Il venait par là la voie d'avant La fois La fois d'avant Ah L'herbe brisée Ah Agrippa a trouvé l'orbe Six morceaux Chier quoi six morceaux Six morceaux, il faut qu'on trouve. Pas 3, pas 4, 6... Ouais. Allez, on va essayer de boucler ça le plus vite possible. Putain, mais... Illuminati Oh, ma voix <coughs> Illuminati Voilà. Ah Ah Si vous connaissez PewDiePie, vous connaissez cette chose vous connaissez le nom de cette chose. <coughs> Bref. Oula, il y a beaucoup de salles. Il hein. y a beaucoup, beaucoup de salles. Il y a des salles de, de necromancie, illuminati. là. Ça commence à être le bordel. Mais il n'y a toujours pas de putain de morceaux d'orbe. C'est pas incroyable, ça. Je les trouverai jamais. Eh, viens avec moi, toi. Une arme redoutable face au FDP. Cette petite chose. On va essayer ce côté-là. Déjà, il faudrait que je vois à quoi ça ressemble un morceau d'orbe. Que je passe pas à côté comme un con. Oh non Que je passe pas à côté comme un con. Et que je le rate. Ah Les mécanismes dont il parlait tout à l'heure, peut-être annishment ritual is taking longer than expected and we have to do what is needed i spend my time helping out the prisoners being around these degenerates makes me ill none of them even i try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively le psychopathe ah mais vous, C'est quoi ces items inutiles Un saut de goudron, mais je veux un putain de morceau d'orbe, c'est pas compliqué Je veux un morceau d'orbe Vous me faites chier, vous me faites chier avec vos énigmes. Voilà, vous me faites chier. Putain, il y a encore tellement de trucs à résoudre ici, j'ai l'impression. J'ai bien fait de couper l'épisode la dernière fois. Et nous approchons déjà des 20 minutes, les amis. Cette salle est vraiment belle, hein, par contre. Et encore une fois, on s'approche vraiment de la fin du jeu là, avec toutes ces histoires d'orbes... Bah... ...tous ces trucs. Et vous inquiétez pas, il reste encore quelques chapitres à faire. Oula eh, eh. Elle était pas ouverte, cette porte-ci. Wow Wow, wow What the fuck Ah oui, bah une légère dépression hémisphérique. <rire> Évident. Élémentaire, Watson. Ok. Donc je vais même pas essayer d'entrer là-dedans, parce que je sais que je vais mourir. Vous me croyez si je vous dis que j'ai sursauté, là T'as y a trop de notes, là. Mais... Genre j'ai quasiment fait toute la map et j'ai encore trouvé aucun morceau d'orbe. Donc là ça commence à m'inquiéter là. Maybe she knows... Qu'est-ce qu'il si parle là Ils sont vos foutus morceaux d'orbe. Je te laisse là mon petit, ok j'en reviens te chercher tout à l'heure. Putain mais... Il est où Il est pas là Ok, vous savez quoi On va se poser... Merde, c'est quasiment la fin de l'épisode. On va se poser, on va regarder les items qu'on a et on va réfléchir, ça nous fera gagner du temps. De la viande et du goudron. D'accord. Oula, mentalement je suis pas bien. Euh... Non... Je sais pas, a, non, je pense pas qu'il y ait de combinaison. Peut-être que je dois donner la viande à, à Agrippa. I don't know, I don't know. Dans tous les cas, cet épisode se termine ici, les amis. Donc voilà, encore des énigmes. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des salles. Maintenant, on va essayer de les résoudre. Euh, J'espère que ça vous a plu. On a pas mal avancé au niveau des salles. Du coup, on se retrouve pour le prochain épisode qui sort dans pas très longtemps. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde